Ben, au printemps, on les sort, on les met dans les, dans les pâtures, on ne les a pas encore sorties tellement qu'il a fait mauvais temps. Là. Puis, il y avait la mise bas et un janvier, donc il y avait les agneaux. Et euh, on pâture jusqu'au fin mai, elles restent sur les, sur les prairies, euh, dans les prairies naturelles. Après de là, le monte, fin mai, on monte en montagne, on fait un groupement pastoral, on a sur la commune, à 6 km, où elles sont en pâture libre, avec des clôtures. Jusqu'à la fin août, elle reste là où il y a de la bruyère, de l'herbe, des rejets d'arbres, enfin tout ce qu'elles peuvent trouver. C'est à 1000 mètres d'altitude. Et euh, après en août, on les redescend, et normalement, on fait pâturer sur les prairies. Qui ont naturellement repoussé. On ne fait pas d'arrosage ni d'apport d'engrais. Mais ces dernières années, on manque de ces repousses d'herbes au mois d'août. Donc euh, je les laisse au moins 15 jours en pâture sur l'exploitation et après je me mets à les alimenter avec du murier. À la suite, je leur mets un peu de fourrage. Je les sors plus que l'après-midi. Le matin, le reste en bergerie avec du fourrage sec ou de la paille d'orge. Et l'après-midi, on sort en pâture, on fait manger la feuille dès qu'elle sort. Et après, le reste dans les, dans les bois jusqu'à la tombée de la nuit. Et on, on les rentre. Après la feuille, il arrive le châtaignier. Alors là, il faut, là je les ressors la journée. Parce qu'il faut que le s'habituer à la châtaigne fraîche. Au début, c'est assez difficile. Parce qu'elle mange tout de la châtaigne, donc la peau n'est pas digestive. digestive. Et donc euh, il faut faire très attention au niveau de, des châtaignes, par contre. Il ne faut pas les laisser dedans deux journées et puis les remettre aux châtaignes, là, sinon c'est la catastrophe. Et voilà, et je repars avec du fourrage sec et tout ça. Et normalement, jusqu'au mois de décembre ici, on les laisse dehors euh, tous les jours.